Bonjour, bienvenue sur Je Bosse Tranquille, la chaîne où on prend le temps de tout comprendre et de bien rédiger. Alors ça serait vraiment super si tu pouvais t'abonner à la chaîne, euh, liker la vidéo, partager, commenter, activer la cloche des notifications. Voilà, je t'en remercie d'avance. Alors aujourd'hui on va faire un exercice euh, type Bac, spécialité physique chimie, donc plutôt chimie euh, d'ailleurs, et orienté sur les chapitres, alors il y en a plusieurs aujourd'hui, euh, acides-base. Euh, oxydoréduction et dosage par étalonnage voilà. c'est un exercice qui s'appelle une boisson de réhydratation dont tu peux retrouver le sujet dans la description c'est un lien qui pointe euh, vers le site labo Lycée, qui est un site connu de euh, sujets de physique chimie type bac voilà. au niveau de l'utilisation de cette vidéo alors la meilleure utilisation à mon avis c'est de chercher l'exercice à l'avance et de la regarder euh, ensuite pour comparer euh, ce que tu as fait à ce que je te propose voilà. Ensuite, tu peux aussi décider que tu n'as pas le temps de chercher l'exercice à l'avance ou que tu as la flemme, peu importe, ça c'est à toi de voir, euh, et faire le, directement l'exercice en direct avec moi, ça peut être efficace aussi. Et tu as une approche aussi euh, hybride, un petit peu entre les deux, où tu peux euh, mettre la vidéo sur pause à chaque début de question, chercher la question, avancer au maximum par toi-même. Et ensuite, comparer à ce que je te propose, si tu avances comme ça, question par question, jusqu'à la fin de l'exercice, ça peut être pas mal aussi. Mais en même temps, je te laisse libre d'utiliser la vidéo comme tu veux. Voilà. Euh, ensuite, donc, sur, cette, euh, <coughs> sur cette chaîne, on prend le temps vraiment de décortiquer les, les exercices en fait, pour t'apporter une compréhension euh, complète des choses. Donc finalement, euh, le rythme est un peu lent, mais c'est voulu. Euh, tu peux trouver ça un petit peu lent, un petit peu long. Euh, donc pour une quelconque raison, tu veux aller plus vite, n'oublie pas que tu as les petits boutons accélérateurs euh, en bas à droite, il me semble, de la, de la vidéo, donc x125, x125, x2 si tu veux tenter. Mais si ça te convient au niveau compréhension, si tu arrives à bien comprendre malgré la, la vitesse augmentée, ben pourquoi pas. Voilà. Euh, au niveau de la fenêtre, tu peux voir que cette fenêtre elle est organisée comme une page A4. Tu as la marge à gauche, tu as euh, la zone centrale où on va rédiger et tu as l'espacement des lignes qui correspond à celui d'une page A4. Il y a juste la longueur qui diffère. Euh, C'est la longueur d'une page A4 divisée par 2 que tu vois à l'écran. Par exemple, si moi ça me, met, ça me prend 6 euh, pages pour rédiger l'exercice, toi sur une vraie page A4, sur un vrai format A4, ça te prendra la moitié, c'est-à-dire 3 pages. Voilà partir sur ce facteur 2 entre ce que je rédige à l'écran et ce que tu rédiges sur ta sur ta feuille ok ben on va on va y aller je vais lancer le petit jingle et je te retrouve de suite après voilà je vais lancer aussi le petit chrono. Alors ce petit chrono, ce n'est pas du tout pour se mettre la pression, c'est juste pour que tu aies une idée euh, du temps qu'on met en décortiquant, en expliquant, etc. l'exercice. Donc Comme ce temps est forcément plus long que le temps que tu mettrais chez toi en faisant l'exercice sans cette vidéo, sans les explications, etc. Tu peux partir du principe que, par exemple, si on met deux heures euh, à faire cet exercice aujourd'hui, ben, tu peux diviser par deux ce temps-là, donc une heure, pour le temps que tu mettrais chez toi à faire cet exercice dans des conditions normales, euh, normal voilà. donc ce facteur 2, pareil il n'est pas il est pas strict hein. c'est à dire si tu mets euh, si on met deux heures et que tu mets une heure et quart chez toi euh, sans la vidéo il n'y a aucun souci non plus après il faut regarder donc ce au niveau des points euh, de cet exercice donc, si tu veux vraiment te regarder si tu es dans les temps quand tu fais cet exercice il faut comparer donc le nombre de points celui-là il me semble que c'est cinq points euh, cet exercice donc il faut comparer Là, ça fait un quart des points d'un type bac donc sur 3h30, il faudrait faire un quart de 3h30 pour regarder le temps que tu devrais mettre à faire cet exercice. Voilà. Vous pourrez regarder ça. Bon, bah écoute, on va y aller. Euh, donc On va commencer par mettre le titre, comme d'habitude. Une boisson de réhydratation. Voilà, moi je t'invite toujours, comme d'habitude, à souligner tes titres. Juste pour une question de présentation, donc souligne hein, la couleur que tu veux, mais pas de rouge. C'est la couleur du correcteur. Voilà, ça, il faut éviter. Euh, bon, il y a un moment donné, il faut aller voir le sujet, quand même. Donc, on y va. Ah, un petit commentaire, là. Alors, comme d'habitude, au niveau de, de l'introduction l'exercice je te conseille vivement de euh, soit de ne pas la lire du tout soit vraiment la lire en diagonale si tu sais lire en, en diagonale c'est-à-dire en accéléré parce que il faut vraiment que ça te, pas, pas que ça te fasse pardon, perdre du temps de ces lectures d'introduction de, d'exercice parce que finalement là tu n'as pas l'impression peut-être mais tu vas passer deux minutes à lire ça donc à lire ces trois lignes là euh, mais tu vas le faire à chaque exercice. Donc 2 minutes fois éventuellement 4 exercices sur un type bac complet, ça t'en monte facilement à 10 minutes de perdu, entre guillemets, à lire des énoncés. Donc finalement, euh, je t'engage à soit vraiment le lire en 5 secondes, même pas, soit à ne pas le lire du tout. Euh, il faut par contre que tu saches déterminer à quel moment ça devient vraiment euh, important de lire l'énoncé. Alors, souvent, ça devient intéressant à partir de l'encart donné. Mais, ça peut aussi devenir intéressant un petit peu avant. En particulier, ici, on te donne l'objectif de l'exercice. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et à un moment donné, il y a une phrase clé, comme ça, l'objectif de cet exercice, ou dans cet exercice, on va chercher à... ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, tu peux le surligner, parce que ça paraît important, quand même. Euh, ça, ça paraît assez important. Donc, je vais... Le passer en jaune. Donc toi tu peux faire ce que tu veux, prendre un fluo, souligner en rouge, peu importe. Alors pour le coup le rouge tu peux l'utiliser sur le sujet, il n'y a pas de souci. Alors à partir de l'encart donné, là on est sûr par contre que ça devient important. Donc, dans les données, on va mettre en évidence ce qui nous paraît euh, le plus important a priori. Donc forcément tu sais pas ce qui va se passer par la suite, mais avec l'expérience tu sauras déterminer les données qui te semblent les plus importantes même avant d'avoir vu les questions alors là par exemple on a des notations donc acide tartrique et ses différentes formes Donc on va les mettre en, en évidence on a les formules brutes associées et on a les formules topologiques alors là les formules topologiques au lieu de surligner tu vois moi je peux faire comme ça mais toi ça ne va pas être évident de surligner, enfin, disons que ça prend du temps, et il y a toujours une question de temps, faire attention au temps. Donc, surligner tout ça en, en jeune, ce n'est pas forcément euh, euh, recommandé parce que ça prend du temps, donc tu, tu surlignes juste formule topologique, comme ça tu comprends que toutes ces formules topo sont importantes. Alors tu as des pKa, là. Enfin, tu as des couples aussi, et leurs pKa associés. Voilà. Donc, deux couples acide-base, pKa1 et pKa2, et tu as aussi le couple H2OHO- o avec le pKa de ce couple-là et qui correspond au pKe en fait. Parce que la réaction associée, ça s'appelle l'autoprotolyse de l'eau, et euh, donc le pKe vaut 14. Ensuite, tu as un couple oxydant-réducteur, donc l'ion, le gluconate euh, et le glucose, et on te donne les formules, euh, les, les formules associées. <rire> Alors, c'est des formules brutes euh, qu'on pourrait compacter un petit peu plus, on le fera dans l'exercice, mais... Quand elles sont écrites comme ça, c'est qu'on souhaite faire apparaître Donc pour le lion gluconate CO2- et pour le glucose CHO. Voilà, c'est ce qu'on a, on a souhaité mettre en évidence, en fait, ces, ces groupes-là. Euh, ensuite, on te donne la composition d'un médicament qui permet la réhydratation Permettant la réhydratation commercialisée en pharmacie. Alors, on va remonter un petit peu quand même, pour que je t'explique un petit peu le, le sujet, de quoi ça parle. Donc, on va étudier en fait le, la concentration en glucose d'une boisson qui s'appelle une boisson de réhydratation. C'est-à-dire que on utilise ces boissons pour éventuellement, si on a besoin, réhydrater quelqu'un qui, qui, euh, qui a perdu beaucoup d'eau. Voilà. Donc ça peut être utilisé dans différents contextes, mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est le glucose. Voilà, donc déjà, on peut le passer. Hein. Alors, on va le faire ressortir par rapport aux autres espèces. Alors l'idée de l'exercice, pour que ce soit clair pour toi, c'est d'abord d'étudier ce qu'on appelle la liqueur de feeling. Donc on va, on, va, on va regarder comment on, on crée cette euh, liqueur de feeling. Et ensuite, on va l'utiliser pour doser une boisson de réhydratation. C'est ça qui nous intéresse, donc connaître la concentration en glucose d'une boisson de réhydratation. Et ce dosage euh, qu'on va faire, donc dosage par, euh, par étalonnage, pour le faire, on a besoin de la liqueur de felling. Donc, là, il y a deux parties, création de la liqueur de felling et utilisation de la liqueur pour le dosage. On y va. Donc, ce qu'on te dit ici. Pour doser le glucose présent dans un médicament permettant la réhydratation, on prépare au préalable une solution de liqueur de Felling en mélangeant deux solutions. Alors, on te dit qu'il y a une solution A qui contient des ions Cu2+, et une solution B qui contient donc, de l'acide tartrique H2T et de l'hydroxyde de sodium. Voilà. On te dit que cette solution B, elle est très basique, et son pH est supérieur à 12. On ne te donne pas son pH, mais on te dit qu'il est supérieur à 12. Euh, donc les petits paragraphes comme ça qui sont situés entre euh, les différentes parties, ou euh, en fait tous les paragraphes comme ça qui ne sont pas le paragraphe d'introduction, je te conseille vraiment de les lire, parce qu'il peut y avoir des données spécifiques à la partie que tu es en train de faire, aux questions que tu es en train de faire, qu'on ne t'a pas forcément mises dans l'encart « donné. Ça, c'est les données générales, et là, ça va être des données spécifiques, dans ces petits paragraphes. Voilà. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en... qu'est-ce qu'on pourrait faire ressortir ici C'est que la solution B, son pH est supérieur à 12, okay. que dedans, il y a de l'acide tartrique, voilà et de l'hydroxyde de sodium. Ça, ça peut être pas mal donc dans la solution B, dans la solution A, on a des ions Cu de plus. Alors on verra si ça nous sert après. Et on arrive à la question un petit temps. Donc question, tu identifies le verbe, écrire, et le COD. A chaque fois qu'il y a un verbe, il y a un COD. Donc écrire quoi La formule semi-développée de la molécule d'acide tartrique. Bon, ok. Il y a autre chose, autre verbe, entourer. Entourer quoi Les groupes caractéristiques. Okay. Et euh, préciser, bon là c'est en précisant, mais en précisant quoi La famille fonctionnelle. Voilà. Donc là on sait exactement ce qu'on va devoir faire. Maintenant, avant de repasser sur la copie, il faut que je t'explique un peu comment on va faire. Donc l'idée, ça va être de s'appuyer sur la formule Comment on te demande la formule semi-développée, en fait Il faut partir de quelque part. Euh, on va partir de la formule topologique. La formule topologique de l'acide tartrique, elle est là. Et donc, on va la transformer en formule semi-développée. Alors, pour faire ça, ce que je te propose, c'est carrément de la recopier, cette formule-là, et euh, de la recopier au crayon au papier. Et tu vas voir, ensuite, on va utiliser la gomme pour... Euh, faire apparaître, enfin en tout cas pour gommer les zones qui ne nous intéressent pas dans la formule topo, et pour les remplacer par des groupes CH. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc je te conseille d'utiliser la règle, pour que ce soit plus propre, et de bien regarder donc tu recopies en fait cette formule topo, donc tu peux commencer par la chaîne principale, Je ne vais pas partir de trop haut. Je vais mettre le numéro de la question aussi, peut-être. Donc 1. Petit 1. Voilà. Et on y va. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens Non. Voilà. 2. 3. Alors, tu vois, on a un, 1, 2, 3 traits. Donc là on est bon. Et maintenant on va mettre les groupes caractéristiques. Allez, on y va. Alors, en fait, tu peux avoir des OH au niveau de chaque euh Voilà, toutes ces positions-là, euh, et tu vas avoir aussi des doubles liaisons au Voilà, essaye de respecter les angles sur ta formule topo. Donc là, tu vois, je l'ai raté. Là aussi, on va y arriver. Et bien, décidément. Allez. Voilà. Alors, comme je te disais, je t'encourage à faire ça au crayon au papier, parce que, tu vas voir, ça va être très utile. Je vais juste mettre les, Donc, les différents atomes, là. Donc, OH, OH, OH, OH, OH, voilà. Donc là, on vérifie une dernière fois qu'on est bon par rapport à la formule topologique. Donc là, tu as donc, les 4 OH, les 2 O, donc on est bon. OK. Donc maintenant, je vais prendre la gomme, et en fait, je vais gommer chaque euh, sommet, parce que je sais très bien qu'au niveau de chaque sommet, je vais avoir des groupes CH. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser cette technique, hein, c'est juste un... Un truc que je, te... que je te propose ici. Voilà, donc tu gommes ça, tu laisses suffisamment de place pour caler un C et un H. Alors il n'y a... aura pas forcément de H mais il y aura au moins un C. Donc c'est pour ça on va commencer par les carbones. On est sûr qu'il y en a à chaque... à chaque sommet. Voilà, un carbone ici, un carbone là, un carbone là. Tu vois, je laisse à chaque fois un petit peu de place au cas où il... au cas où.. On puisse mettre des, des H. Voilà. Alors maintenant, il va falloir saturer les carbones. Donc, saturer les carbones, ça veut dire... Euh, en fait, il faut savoir qu'un carbone, ça peut donner 4 liaisons. Donc, par exemple, sur le premier, ici. Hop. Sur le premier, tu vois que tu as déjà 4 liaisons. Deux là, une là, une là. Donc là, on ne va pas mettre de H parce que sinon, ça ferait 5 liaisons. Voilà. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc le premier C, on va le laisser tout seul. Alors le deuxième, tu vois, qui donne trois liaisons. Donc il y a la place pour un H, un hydrogène. Là aussi, même raisonnement. Et sur le dernier carbone, c'est le même raisonnement que le premier. Il y a déjà quatre liaisons qui sont prises, donc pas de place pour un H. Ok. Donc finalement, tu vois, on tombe sur notre, directement sur notre formule semi-développée. Alors, on tombe sur une formule semi-développée qui contient du coup les mêmes angles que la formule euh, topologique. Alors, Les angles, a priori, ce n'est pas, pas gênant en fait dans une formule semi-développée, mais il faut que tu regardes aussi par rapport peut-être à ce que te propose ton, ton prof ou par rapport à ce dont tu as l'habitude. Tu peux aussi euh, enlever ces angles-là, ou en tout cas aplanir ta, ta molécule. Donc ça donne quelque chose comme ça. Je te le mets à côté, juste en, en remarque ici. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Donc C, CH, CH, C, avec OH là, OH ici, donc là, O, OH et O, OH. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Bon, à toi de voir quelle présentation tu préfères. Alors, deuxième partie de la question, te demander d'entourer les groupes caractéristiques. Alors, pour rappel, les couleurs que j'utilise, là, tout ce que je mets en vert, c'est des, des remarques. Tout ce que je mets en bleu aussi. Et par contre, parfois, sur des schémas, comme on est en train de le faire maintenant, le bleu et le vert, du coup, il faut vraiment les mettre sur ta, sur ta copie. Donc là, ce que je vais faire en bleu et en vert, il faut le mettre. Alors, au niveau des groupes, donc on a deux types de groupes ici. Alors déjà, tu as le groupe c -O, o h Et tu en as deux. D'accord. Un à gauche, un à droite. Voilà. tu essayes d'entourer ça proprement. Et à côté de ces groupes-là, tu vas mettre leur nom. Ou alors tu peux le mettre en dessous. Ça c'est toi qui vois au niveau présentation. Moi je préfère mettre les... les noms à côté des groupes. Bon là, comme il y a deux groupes, je vais le faire que pour un seul groupe, mais je vais mettre groupe avec... Un S. comme ça on comprend qu'on parle des deux à la fois donc ce groupe c'est le groupe carboxyle celui là il faut le connaître là, il est très important euh, et la famille associée c'est les acides carboxyliques donc, acide carboxylique Voilà. Et d'une autre couleur, moi je vais passer en bleu, donc je vais entourer les autres groupes. Alors tu peux remarquer qu'à chaque fois que j'entoure un groupe caractéristique, j'entoure pas que, tu vois par exemple OH, j'entoure pas que ça. En fait j'entoure une partie de la, de la liaison avec la molécule, voilà. C'est une petite remarque comme ça. Donc là c'est pareil, tu vois, je vais entourer OH plus liaison là voilà euh, alors ces groupes comment ils s'appellent ben, groupes alors c'est les groupes hydroxyle alors ceux-là aussi tu les verras souvent et la famille correspondante c'est les alcools voilà bon ben on a tout fait on a, on a trouvé la formule semi-développée, on a donné les groupes, et on a donné les familles. Donc c'est bon, on peut passer à la 1,2. Alors le verbe déterminer, déterminer quoi La forme prédominante dans la solution B parmi les espèces, donc H2T, etc. Alors, donc là il faut bien comprendre quelque chose, qui n'est pas forcément évident à comprendre. C'est que dans cette solution B dont on te parle ici, on te dit qu'il y a de l'acide tartrique. Okay Or, cet acide tartrique, dans les données, on te dit qu'il fait partie euh, du, alors déjà du couple du couple H2T, Ht-. Okay Donc ça veut dire que dans une solution, si tu as du H2T, tu as forcément du Ht-. Okay tu ne peux pas avoir l'acide sans la base. Ça, il faut le, bien le comprendre. Alors, c'est les quantités, en fait, quantités relatives qui vont, qui vont être plus ou moins... C'est-à-dire <coughs> que tu vas avoir plus ou moins d'acide, plus ou moins de base, mais tu auras forcément les deux. Okay Alors, si tu as du H2T, tu as donc du HT-, et HT-, il fait si aussi partie du couple T2-, donc si tu as du HT-, tu as aussi du T2-. Donc, finalement, quand on te dit il y a du H2T, ben finalement, implicitement, on te dit aussi il y a du HT- et du T2-. Okay Donc, il y a ces trois formes, on te dit ici, de l'acide tartrique dans la solution B. Ça, il faut bien le, le comprendre. C'est pour ça qu'on te dit euh, parmi les espèces H2T, HT-, T2-. Okay et ensuite, tu as un mot-clé ici c'est prédominante. Quand tu vois « prédomine »,« prédominante ou quelque chose de proche, euh, en fait, il faut utiliser, ou en tout cas, je te conseille d'utiliser un outil euh, qui est le diagramme de prédominance. Voilà. C'est cet outil qui va nous permettre de départager entre les différentes espèces. Alors, on y va. Question 1, petit 2. Donc, 1, petit 2. Alors, ce diagramme de prédominance, en fait, c'est un axe gradué, gradué en pH. Voilà. Donc, le pH, il va de 0 à 14. Donc, tu mets la valeur min, la valeur max. Et alors, qu'est-ce qu'on va rajouter sur ce diagramme de prédominance bien, On va rajouter les pKa. Donc, on va aller voir les pKa de nos couples. Donc tu vois, pKa1, 3,5, pKa2 4,2. Donc on va placer ces pKa sur le diagramme. On y va. Alors pour repérer, bon l'idée c'est pas d'être à l'échelle très précisément, mais quand même, donc tu peux repérer le milieu. Moi je mets souvent le 7 milieu, alors que je suis au milieu, voilà, à peu près. Là on te disait pKa1, c'est 3,5. Donc là, pareil, je vais mettre des couleurs, juste pour différencier par rapport au noir. Donc ces couleurs, là, il faut que tu les mettes. Vert et bleu, ce n'est pas des remarques sur ce schéma. Alors, 3,5, du coup, c'est à la moitié, ça tombe bien. Donc on va être à peu près là. 3,5, donc PKA. Alors je vais le mettre un tout petit peu plus bas. Voilà. Et l'autre, c'est 4,2. On va le mettre à peu près là. Ouais. 4,2 pKa2. Alors, ces pKa, qu'est-ce qu'ils font En fait, ils te font la séparation entre l'acide et la base. Donc, en fait, tu peux mettre des petits pointillés si tu veux. Comme ça. Je n'ai pas utilisé la, la règle, tu vois. Là, ça arrive à tout le monde. Bon. Alors le pKa1, donc on revient sur, la, sur le sujet, le pKa1, tu vois, il te fait la séparation entre h2t et ht-. Voilà. Donc ça veut dire qu'à gauche, on va mettre h2t, et à droite, on va mettre ht-. Ensuite, le pKa2, il te fait la séparation entre ht- et t2-. Donc ht- là déjà, et du coup, t2-... On va le mettre là. Voilà. Donc ça veut dire que, concrètement, si on a un pH qui est compris entre 0 et 3,5, donc ici, c'est H de T qui va prédominer. Si on a un pH compris entre 3,5 et 4,2, ben c'est HT- qui va prédominer. Et si le pH est compris entre 4,2 et 14, c'est T2- qui va prédominer. Ok donc Maintenant, du coup, il faut euh, connaître notre pH. Alors, c'est quoi le pH on te dit, dans l'énoncé, un peu plus bas, que la solution B, son pH, c'est... Euh, son pH... Ah, on te donne pas la valeur, pardon, Son pH est supérieur à 12. Bon, c'est pas grave, ça va suffire pour répondre. Donc là, en fait, on va placer ce pH sur l'axe... La, sur, sur le diagramme de prédominance. Donc on va, on va se mettre 12. Donc 12, on va le mettre à peu près là. Voilà. Et donc le pH de la solution B, alors juste pour bien l'identifier, on va l'appeler pHB, comme ça. Il est situé entre 12 et le max, 14. Voilà, donc tu vois que peu importe la valeur du pH, euh, sachant qu'elle est située, cette valeur, entre 12 et 14, en fait, c'est T2- qui va prédominer, puisqu'on est, est dans la zone de T2- ici, tu vois. Voilà. Ok. Bon, maintenant, tout ça, on va le, quand même faire une petite phrase pour le rédiger. Avec le diagramme de prédominance, c'est quasiment suffisant, mais il faut quand même, à mon avis, hein, c'est bien de rédiger un petit truc en dessous pour justifier ton, ton raisonnement. Quoi. Voilà. Donc, je te propose ça. Alors, d'après l'énoncé, le pH... de la solution B. Alors là tu peux caler rapidement que tu l'as noté PHB parce que finalement c'est un peu toi qui as inventé la notation donc bon comme ça prend pas longtemps de le dire autant le dire noter phb donc et supérieur alors supérieur à 12 voilà. ça c'est important de le dire donc en fait tu as pka pardon tu as phb qui est supérieur à pka2 et éventuellement tu peux aussi mettre qui lui même est supérieur à pka1 bon ça je te le mets entre parenthèses parce que le fait de dire que PHB est supérieur à PKA2, là ça suffit. Voilà. Donc on peut en conclure du coup, ainsi. Donc on va dire l'espèce prédominante. L'espèce prédominante, donc du coup, c'est qui C'est on avait dit H euh, on avait dit T2-, pardon. Hop, voilà. Voilà, c'est tout pour cette question. Donc diagramme de prédominance, pHB supérieur à pKa2, donc T2- prédomine. Voilà. Ok. Allez, on repasse sur le sujet. Hop, trop loin. Donc 1, 3. En déduire. En déduire quoi L'équation de la réaction chimique, modélisant la transformation ayant lieu. Tout ça. Donc c'est un peu. Ça, c'est pas forcément. Euh, très important l'équation de la réaction chimique de la solution B on peut résumer ça comme ça alors là c'est un petit peu peut-être perturbant par rapport à ce dont tu as l'habitude ce qu'il faut bien comprendre comme on a dit tout à l'heure grâce aux données on sait que quand on a du H 2 T on a aussi du H T moins et du T 2 moins donc ça on l'a dit tout à l'heure donc en fait tu vas avoir ces deux couples là euh, présents dans ta solution B, d'accord Ça, c'est deux couples, Donc, deux couples acide-base, Et on te dit que dans, le, dans la solution B, tu as aussi de l'hydroxyde de sodium, ok Donc ça, on te le dit ici, hydroxyde de sodium. Donc, hydroxyde de sodium, sous-entendu, euh, on disons, suppose que tu, euh, que tu sais ce que ça veut dire, c'est-à-dire que euh, hydroxyde de sodium, la formule, c'est NaOH. C'est sous forme ionique, ça donne Na, plus, plus HO-. Na, sous-entendu hein, euh, implicitement, c'est des ions qui sont spectateurs, donc là, ils ne vont pas réagir. Les ions qui vont réagir, c'est les ions HO-. Voilà. D'habitude, dans les sujets, quand ils, voilà, quand ils te parlent d'hydroxyde de sodium, ils rajoute hydroxyde de sodium. Na+, plus plus HO-. Là, ils ne l'ont pas mis. Donc finalement, c'est à, le... à toi de le savoir. Quelque part. Voilà. Voilà, voilà. Donc, tu vas aussi avoir le couple H2O, HO-. Puisque tu as des ions HO-, ça fait partie du couple H2O, HO-. Donc, en solution, dans la solution B, tu as ces trois couples-là. D'accord Donc, tu vas avoir une réaction entre H2T, euh, tu vas avoir une, une disons une réaction oui, entre ce couple-là et ce couple-là. D'accord H2T Ht et H2OHO-, et tu vas aussi avoir une réaction entre HT-T2- et H2O HO-. Voilà, il va y avoir deux réactions. Et euh, tu peux remarquer qu'ici dans le sujet, on ne te, te dit pas en déduire les équations, de les, les équations de la réaction chimique, ou les équations des réactions chimiques, on te dit en déduire l'équation. Donc en fait, on va écrire les deux équations donc, associées aux deux réactions dont je t'ai parlé, donc ce couple avec ce couple, et celui-là avec celui-là, et ensuite on va faire la somme des deux pour avoir l'équation globale. Voilà. C'est pour ça que je te disais c'est un petit peu perturbant, peut-être par rapport à euh, ce dont tu as l'habitude de faire euh, en général, parce que là, il y a deux réactions simultanément, et il faut faire la somme des deux pour avoir la réaction globale. Donc on y va. 1, 3. Alors, quand tu as des réactions acides-bases à écrire, je te conseille de d'abord écrire les, les couples. Mais de les écrire... En colonne en couple donc tu vas avoir donc on a dit d'une part donc h2t euh, ht qui va réagir avec h2o ho moins voilà. et d'autre part tu vas avoir ht euh, t2 qui réagit avec le même donc h2o H HO- Alors en théorie, dans les couples acides base il faut mettre les petits indices à que, tu vois, ici, à que, à que, là, pareil. Donc tu vois que ça fait perdre énorme, énormément de temps si on commence à mettre des petits indices à que partout. Donc, moi, c'est quelque chose que je trouve très lourd et très chronophage, donc je ne le fais pas, et les indices euh, les indices à que, liquide, etc., je les mets plutôt au niveau de l'équation de la réaction. Voilà, donc je le ferai tout à la fin. Alors, donc, tu vois qu'ici, on va avoir deux réactions acide base. Alors, pour obtenir tes réactions acide base, en fait, tu fais produit en croix, entre guillemets. C'est-à-dire que là, tu sais que tu vas avoir une réaction avec HO-, puisqu'on te dit hydroxyde de sodium. Alors, quelque part, pardon, tu peux aussi mettre Na spectateur Comme ça, tu le mets quelque part, comme ça on voit que tu l'as identifié. Tu vois bien que Na+, ne réagit pas ici. Euh, voilà, donc tu sais que tu vas avoir une réaction avec H-. Donc comme on va croiser, c'est-à-dire que H- c'est une base, il faut qu'elle réagisse avec un acide. Donc c'est H2T qui va réagir avec H-. Donc on va faire comme ça. Là, pareil, c'est H- qui réagit. Donc c'est HT- qui réagit avec h au moins et on croise voilà on va avoir donc deux réactions du coup h 2 t plus h au moins double flèche qui donne ht moins plus h2o voilà celle là on peut l'appeler la réaction 1 alors pour le deuxième dans le deuxième cas on va avoir ht moins plus HO- qui donne donc euh, T2- plus H2O. Celle-là on va l'appeler 2. Ok. Alors pour bien montrer que tu as compris ce qui se passe et qu'on va additionner ces deux réactions, bah maintenant tu peux mettre la ligne. Alors déjà tu peux éventuellement tirer un trait, si tu veux, comme ça. Hop alors, mieux prendre de la place. Donc, tu tires un trait ici. Et tu vas mettre 1 plus 2. Donc là, on va se mettre 1 plus 2. Comme ça, tu montres bien au correcteur que tu as sommé les deux, euh, les deux équations. Allez, on y va. Donc, on fait la somme à gauche. Et à droite, là, c'est comme en maths. Donc, on va avoir h de t plus h. T plus, tu vois qu'il y a H au moins plus H au moins, donc 2 H au moins. Double flèche. Et euh, bon là, tu vas avoir HT plus, alors, euh, dans quel sens on va le mettre Donc plus T2 plus 2H2O. Voilà. Bon, tu peux remarquer que tu as du HT moins des deux côtés. Donc c'est comme en maths, comme tu as la même chose des deux côtés, tu peux l'enlever. Du coup, tu tombes sur H de T plus 2 ho qui donne T de moins plus 2H 2 O. Voilà. Comme je te disais, les petits indices, je les mets seulement quand j'ai fini comme ça. Donc je vais les mettre là. Donc A que à que et attention, l'eau c'est liquide. Voilà. Alors, à mon avis, ça suffit de les mettre là. Bon. Voilà. C'est une proposition que je te fais, c'est pas... juste que si tu les mets partout, vraiment... euh, ça, ça, ça bouffe vraiment beaucoup de temps. Quoi. Ok, Bon, là on a euh... l'équation qui se... Alors, on va vérifier qu'on a bien répondu à la question. L'équation chi... de la réaction chimique qui modélise la transformation ayant lieu lors de la préparation de la solution B. Donc on est bon, on a bien obtenu cette, euh, cette équation de réaction, donc c'est bon. Ok, on peut passer à la 4. Alors, entre la 3 et la 4, tu vois, tu as un petit paragraphe, on te dit, lors du mélange des solutions A et B, les ions plus réagissent avec les ions tartrate, donc, tu vois, quand on mélange A et B, dans A, on t'avait dit il y a du Cu, de plus, et dans B, il y a des, euh, de l'acide tartrique, donc du HT-, donc du T2-, donc des ions tartrates. C'est normal qu'on retrouve du T2- ici. Donc, tu vois, on peut surligner éventuellement donc, Cu, de plus, T2-, et on te donne même le produit. Ce n'est pas à toi de le trouver. Euh, tout ça, ça va donner du Cu, T2, 2-. Voilà. Et on te dit, alors là il y a un truc intéressant, c'est E, en fait, c'est CUT2 de moins qui sont responsables de la coloration bleue de la liqueur de Felling. Voilà, ça, ça peut être intéressant, tu vas voir qu'on va s'en servir après. Alors la question 4. Le verbe écrire, écrire quoi L'équation, la réaction chimique, bon tout ça c'est un peu long, modélisant la transformation ayant lieu lors du mélange des solutions A et B donc, mélange des solutions, on va mettre ça. Voilà. Alors, là, ça peut paraître compliqué, ce qu'on te demande, mais pas tellement, parce que, en fait, d'après le petit paragraphe qu'on a au-dessus, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans la solution A, il n'y a que des ions euh, cuivre Cu Cu2. En fait, il n'y a pas que ça, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que ça. Donc, finalement, la seule... Euh, la seule réaction qu'on peut avoir qui nous intéresse ici, c'est la réaction entre Cu2, et un des constituants de la solution, une des espèces chimiques présentes dans la solution euh, B. D'accord Et là, on te dit que c'est T2-. Donc finalement, on va juste écrire Cu2 plus T2- donne CuT-. Voilà. Après, il y aura peut-être.. Euh, voilà. En fait, on connaît les réactifs, les produits, mais ça n'empêche pas qu'après, il y a peut-être un équilibrage à faire au niveau des coefficients stoichiométriques. Donc 1,4. Donc on a dit... Euh, alors, qu'est-ce qu'on a dit Cu de plus... Plus T de moins... Donne... Alors, pourquoi je mets une double flèche Parce qu'on ne m'a pas précisé que la réaction était totale. D si tu ne vois pas marqué quelque part cette réaction est totale, tu mets la double flèche. C'est plus sécuritaire, Donc ça tu es sûr de ne pas faire de, de bêtises. Et ça donne Cu T2 2 Ok. Donc là, on va regarder si on est euh, équilibré. Alors, déjà, en premier, on va regarder, il ne faut jamais équilibrer les charges en premier, d'accord Tu équilibres, tu équilibres d'abord les atomes, et ensuite les charges. Donc déjà, on va regarder les Cu. Cu, c'est bon, il y en a un de chaque côté, donc ça, c'est OK. Par contre, les T, il y en a un côté gauche, et deux côté droit. d'accord Ce petit 2, il veut dire que tu as deux T dans la molécule de dans l'ion. Euh, Cu, T2, 2-, OK par contre, de l'autre côté, tu as un T, donc qui est chargé de deux moins, mais ce 2, c'est la charge, hein, ça ne va pas dire le nombre de T. Donc là, tu as un T. Okay et là, tu as un aussi, mais on ne le voit pas. Bon, Du coup, il faut équilibrer les T. Alors, t en as deux à droite et 1 à gauche. Du coup, tu mets un 2 ici. Alors, fais attention de ne pas mettre... Bon, ça, je te le mets en jaune, c'est la couleur euh, du warning des couleurs des des erreurs qu'il ne faut pas faire, ne mets pas de 2 ici. Tu n'as pas le droit d'équilibrer avec des, des nombres à l'intérieur des molécules, parce que ça change en fait la molécule. Toi, ce que tu as le droit de faire, c'est prendre plus d'une molécule ou d'une autre pour équilibrer, et pas de modifier la structure de la, de la molécule. Quoi. Euh... Voilà, donc du coup, je barre. Je mets le 2 et je le barre ici, comme ça. Voilà, mais finalement, là, on est équilibré au niveau des atomes, et au niveau des charges, tu vois, on a plus 2, plus 4. Alors, tu vois, ici, on a une charge de plus 2, et là, on a un 2 fois 2 moins, donc ça fait moins 4, au niveau, de char au niveau des charges, de la charge globale. Donc tu vois qu'à gauche, finalement, on a plus 2 moins 4, ce qui fait moins 2, et on a aussi moins 2, Côté droit donc c'est bon tout est équilibré atomes et charges donc c'est bon Alors, je te disais euh, quand dans une, dans une équation de réaction quand cette équation est à la fin donc là il n'y a qu'une ligne mais c'est pas grave je mets les indices donc on va mettre à queue et là tout est à queue voilà bon mais il n'y avait pas plus que ça à faire à cette question voilà on, on a fini passer à la suite. Donc tu as encore des infos supplémentaires entre la 4 et la 5. On te donne un spectre d'absorption, donc qui est ici, absorbance en fonction de la longueur d'onde. Et on te donne aussi un... j'ai perdu le, le nom, un cercle chromatique. Et il va falloir utiliser ces deux outils pour répondre à la question 1.5. Alors d'ailleurs, petite remarque ici que je fais souvent, euh, tu vois ici tu as une question qui est euh, située directement en dessous d'une de, figure, d'un schéma, donc il y a pas mal d'élèves qui ratent en fait cette, ce genre de question qui est un petit peu cachée on va dire, même parfois ces questions là ça arrive qu'elles ne soient pas numérotées, donc je peux comprendre qu'on qu qu puisse les, les appeler complet et éventuellement se dire bon bah ok ils m'ont donné des, des infos mais c'est sûrement pour la partie 2 je continue. Et voilà, donc ça il faut faire super gaffe, mets-toi un warning, quand tu vois une, une figure, tu te dis, je vais regarder s'il n'y a pas une question en dessous, comme ça je suis sûr de ne de pas la zapper. Voilà, donc cette question 1.5 c'est justifier. Justifier quoi La couleur de la solution de la liqueur de feeling. Ok, donc je te rappelle que cette couleur c'est bleu, d'accord, tu vois on te dit ici, la coloration. Donc, en fait, on te dit que CUT2 de moins sont responsables de la coloration bleue, c'est le bleu qui nous intéresse, de la liqueur de Feeling. Donc, avec l'analyse qu'on va faire, on devrait retomber sur ce bleu, a priori. Alors, comment on va faire ça Comment utiliser ce spectre d'absorption Alors, en fait, c'est pas compliqué. Euh, D'ailleurs, tu vois, on aurait pu mettre en. Ça c'est important, tu vois, cette figure est importante, cette figure aussi, donc j'aurais pu les surligner. Alors, comment utiliser le spectre En fait, là, si tu veux, là, ça veut dire qu'on a mis un échantillon de liqueur de Felling dans un spectrophotomètre, que le spectrophotomètre a sorti ce résultat-là, et que, euh, en fait, ça, ça veut dire que tu vas avoir un maximum d'absorbance. Pour une certaine longueur d'onde. Nous, on va s'intéresser en fait, au pic d'absorbance. En fait, tu as des absorbances, tu as une certaine valeur d'absorbance en fonction de la longueur d'onde, mais c'est l'absorbance la, la, maximale qui va nous permettre de déterminer la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale, et donc pour laquelle celle qu'on va utiliser pour déterminer la couleur. De la, de la solution. Voilà. La longueur d'onde qu'on va obtenir, en fait c'est la longueur d'onde qui est prépondérante qui a été pré, de façon, euh, pardon, absorbée de façon prépondérante. donc Si euh, cette longueur d'onde a été absorbée de façon prépondérante, ça veut dire que la couleur que ton œil va capter, ça va être la couleur complémentaire de cette longueur d'onde, euh, de cette couleur qui a été absorbée. Bon, on va faire le raisonnement maintenant. Alors, on va mesurer du coup graphiquement cette longueur d'onde pour laquelle on a une absorbance maximale. Alors, je vais revenir sur la copie. Alors, toi tu peux le faire directement sur, euh, sur ton sujet. Moi je vais aller chercher une petite image. Bon une petite un peu trop grosse là. Donc, je la rétrécis. un peu trop grosse encore ok j'avais pas mis le numéro de la question donc je vais mettre 1-5 voilà ok alors on va aller donc sur la figure 1 Et on va se mettre au niveau du pic. Voilà, ici. Alors, peut-être un petit peu plus à droite. Voilà. Et on va aller chercher. Donc, bien sûr, je te conseille de faire ça à la règle hein, pour gagner en précision. On va aller chercher la longueur d'onde correspondante. Voilà. Et cette longueur d'onde, en général, on l'appelle lambda max. Donc là on lit à peu près 660 nanomètres, bon, c'est une lecture graphique, donc il y a une zone de tolérance, c'est-à-dire si tu ne donnes pas exactement la bonne valeur, c'est pas. Voilà, si quelqu'un d'autre donne, donne 670, bon, ce ne sera pas un problème non plus. Euh, alors pour être hyper précis quand tu fais ce genre de. plus précis quand tu fais ce genre de, de mesure graphique, en fait, en théorie, il faudrait mesurer la longueur entre 650 et 700, donc à la règle, donc tu vas tomber sur tant de millimètres, et mesurer ensuite euh, cette longueur-là, donc entre 650 et la valeur que tu cherches, euh, donc précisément en millimètres, pareil, et ensuite faire un produit en croix, et obtenir lambda max égale, alors tu trouverais peut-être pas 660, tu trouverais du coup un truc plus précis, 666, 667 peut-être, mais ici, le fait d'avoir cette précision-là n'impacte pas euh, le, le résultat qu'on va obtenir en termes de couleur. Donc à partir du moment où il y a très peu d'impact sur le fait de gagner en précision et que ce gain de précision te fait perdre du temps, ben tu ne le fais pas. Voilà. OK, donc l'appellation euh, lambda max, elle est admise, hein, c'est-à-dire qu'on sait que lambda max, ça correspond à la longueur d'onde associée à l'absorbance la, maximale. Voilà. Voilà, comme je te disais, donc cette longueur d'onde, c'est celle qui va être euh, absorbée de façon prépondérante par la liqueur de Felling. Donc comme elle est absorbée, en fait la couleur que tu vas voir toi euh, quand tu vas regarder la liqueur de Felling, c'est la couleur complémentaire. C'est pas la couleur qui correspond à 660 nanomètres, il faut faire attention. C'est la couleur qui est complémentaire à cette, cette, euh, cette longueur d'onde, cette couleur. Quoi. Donc, déjà, on va mettre 660 au niveau du cercle chromatique. Donc là, pareil, on le fait un petit peu approximativement. Donc là, tu es à la moitié. 650. Voilà, 600. Ouais, on va dire 650 à peu près ici. Donc, 660, ça va être par là. Donc, 660. Voilà. Et là, pareil, tu prends une règle. Et tu vas tracer une diagonale. Donc, tu fais attention de bien passer par le... Je vais le faire plus fin. Tu fais attention d'essayer de, de passer par le centre du cercle. Voilà. Et tu vas tomber sur quelque chose comme ça. Voilà. Donc la longueur d'onde qu'on cherche, en fait, elle est ici. Donc là, ça nous fait quoi Ça nous fait à peu près. Si on prend de 10 en 10, donc on a 490, 500, 510, un peu plus, de 500, un peu plus que 510 ouais, On va prendre 510, c'est suffisant. 510, c'est peut-être 512, 513. Voilà, donc la couleur qui, est, euh, qui, a une longue, qui correspond à une longueur d'onde de 510 euh, nanomètres, c'est la couleur complémentaire de celle qui correspond à une longueur d'onde de 660. C'est la couleur que tu vas voir, voilà. et euh, tu vois qu'on tombe. Quand tu regardes ces deux triangles-là, tu vois qu'on tombe sur une longueur d'onde qui est située, euh, donc qui correspond à une couleur qui est située entre le bleu et le vert, et plutôt dans le vert. D'accord Donc on va dire du vert-bleu. On met en premier, Alors si c'est bleu-vert, ça veut dire qu'il y a plus de bleu, et vert-bleu, plus de vert. Voilà. Donc là, on est plus côté vert, donc vert-bleu. Voilà. Maintenant, on va détailler un petit peu le raisonnement qu'on vient de faire. Donc on va le rédiger. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en premier Donc Déjà, on va mettre le numéro de la question, alors que j'ai déjà mis, je crois. Ouais. Donc en premier, on a dit on a trouvé lambda max, et on a utilisé la figure 1. D'après la figure 1, lambda max égale 660 nanomètres. Ok. Deuxième étape, d'après la figure 2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec la figure 2 En fait, on a dit que la longueur d'onde... Alors, de la couleur complémentaire... Complémentaire... est d'environ 510 nanomètres voilà et ça, ça correspond bien alors ça correspond, on va mettre d'abord ce qui correspond à du vert bleu alors par contre euh, ce vert bleu ah, finalement c'est un petit peu perturbant ce qu'on trouve parce que on était censé tomber sur du bleu, on aurait aimé tomber sur par, par exemple 480, là ça aurait été clair. Euh, le truc, c'est que ici on te dit que la solution, euh, la, la liqueur de feeling, elle, elle est bleue, d'accord. Donc, euh, c'est il va falloir, euh, bon, ça arrive parfois dans des sujets euh, type bac, ça qu'il y a une petite, euh, bon, on se dise c'est bizarre ce que je trouve. Donc, il faut faire avec, il faut essayer de connecter tout ça. En étant le plus cohérent possible. Donc là, ce que je te propose, c'est voilà, ce qui correspond à du vert-bleu. Donc on va dire cette couleur. Et moi, j'ai mis est proche de la couleur bleue donnée dans l'énoncé. Voilà, donc là on a mis le mot proche, ça veut dire que c'est pas exactement ça, mais bon, que c'est pas si important. Là tu vas pas être noté en fait sur, le, sur la conclusion, est-ce que c'est vert-bleu, bleu-vert, bon tout ça c'est pas, pas très important. On va te noter sur le raisonnement, d'accord Utiliser le spectre d'absorption, le cercle chromatique, c'est ça le plus important. Voilà. Ok, bon, on a fini cette question du coup. On va passer à la partie 2 dosage du glucose donc là on a notre liqueur de feeling c'est bon on l'a préparé maintenant on va l'utiliser pour doser le glucose dans euh, les boissons de ré... une boisson de réhydratation euh, qui contient du coup euh, du glucose allez donc le médicament permettant la réhydratation contient entre autres du glucose qui possède des propriétés réductrices donc ça on l'avait vu un petit peu plus haut le glucose il fait partie d'un couple redox on souhaite utiliser ces propriétés pour réaliser un dosage par étalonnage utilisant la spectrophotométrie. Okay. Donc là, tu as un protocole expérimental euh, qui est globalement important parce que tu as des, des infos importantes, des infos chiffrées, non chiffrées. Donc, quand tu vois que quelque chose est globalement important, comme je t'ai dit précédemment, c'est pas la peine de tout surligner parce que finalement, bah, c'est comme si on... C'est comme sûr, si on si ne mettait rien en valeur. Hein. Voilà. Donc je ne vais rien mettre, je vais juste mettre le protocole expérimental. Comme ça, on comprend que tout ce qui y en dessous est important. Alors, on va quand même le lire rapidement. Donc, on prépare une gamme de solutions aqueuses, euh, une solution étalon, en fait, qui contiennent euh, différentes concentrations en masse de glucose. D'accord Donc, par contre, ces solutions étalons elles sont incolores. Donc du coup, si tu veux faire de la spectrophotométrie avec, c'est un peu assez ben, mal barré, parce que euh, pour analyser la couleur d'une solution, ben, il faut qu'elle ait une couleur. Donc pour donner, entre guillemets, une couleur à, à ces solutions qui sont pour l'instant incolores, on va les mélanger avec de la liqueur de feeling donc c'est ce qu'on te dit après. On obtient un précipité, ce précipité, on l'enlève, on filtre, et on obtient une couleur bleue. Okay donc... Là, on va pouvoir faire de la spectro parce que la couleur, euh, la solution a une couleur. Voilà. Cette couleur bleue, je te rappelle, elle vient de certains ions, qui sont les ions CuT2- qui étaient présents dans la liqueur de Felling. Ensuite, on introduit ce filtrage dans une sol jaugé, etc. Donc, en fait, ensuite on te dit juste que les nouveaux échantillons, donc les, ceux, qui ont, ceux qui ont une couleur bleue maintenant on va mesurer leur, leur absorbance avec le spectrophotomètre. On fait ça pour tous les échantillons, et ça nous permet d'obtenir ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. Donc ça, on va le voir après. Alors, on te dit, le glucose contenu dans le médicament euh, réagit avec les ions CuT2- contenu dans la liqueur de féline. Cette transformation chimique et totale et produit l'ion gluconate et l'oxyde de cuivre Cu2O. Alors c'est ce qui se passe à, à ce moment-là. Quand on mélange donc, les solutions incolores qui sont préparées ici avec la liqueur de Felling. Voilà, voilà donc là on te donne l'équation, tant mieux, ça, ça ira plus vite. Euh, donc là tu vois on a Cu 2 de moins. Qui réagit avec le glucose, ici. Voilà, il y a du HO- aussi. Et ça donne donc le précipité, Cu2O, solide, tu vois, c'est bien du solide. L'ion associé au glucose, et le T2- dont on a parlé tout à l'heure, et de l'eau. Ok. Alors on y va. 2, 1. Le verbe justifier. Alors justifier quoi Le caractère réducteur du glucose dans cette réaction. Voilà, on te dit bien à l'aide d'une demi-équation électronique. Ok, bon, alors je te rappelle que le glucose, il fait partie du couple redox, qui est là. Ion gluconate, glucose. Voilà. Ici, tu as des formules brutes. Alors qui sont euh, écrites comme ça. Moi je te propose de les compacter, c'est-à-dire par exemple le glucose, on va dire que c'est euh, C6H12. Aussi, ce sera plus pratique à manipuler. Pareil pour l'ion gluconate. Donc tu vois déjà que le glucose, ben, c'est oxydant réducteur, donc le glucose c'est le réducteur. Donc déjà, rien que là, on voit que le glucose, il a. Euh, il, on pourrait répondre à la question comme ça d'ailleurs. C'est justifier le caractère réducteur du glucose. Ben, il est à droite dans le couple redox, mais bon, ça ne suffit pas quoi. Donc là, on te demande de justifier un peu plus avec une, une demi-équation électronique. Voilà, on y va. Donc, 2, 1. Alors, 2, 1, on te dit, d'après l'énoncé, donc là, je répète juste à l'écrit ce que je t'ai dit à l'oral concernant le couple, c'est pour donner les, les formules brutes, euh, sous forme un petit peu plus compacte. Donc, le glucose, euh, C 6. Alors, on va dire le glucose tout court, et le réducteur du couple. Voilà, et c'est là où, au lieu de donner le couple proposé dans l'énoncé, on va donner le couple, euh, les formules brutes un petit peu plus compactes. Donc ça donne C6H11O7-. Et le glucose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est C6H12O6. Voilà. Bon. A partir de ce moment-là, on va utiliser donc ce, ce couple euh, redox pour donner euh, la demi-équation électronique associée. Okay? Puisqu'on t'en demande une, il faut le faire. Alors cette demi-équation, tu peux la donner dans le sens oxydant et plus n électrons donne réducteur, mais moi j'ai tendance à la donner dans le sens euh, plutôt euh, dans, dans, le, dans le sens qui correspond à la réaction qu'on me propose. Tu vois que là, on a le glucose euh, C6H12O6 à gauche et l'ion gluconate à droite. Donc, on va les positionner comme ça, dans la demi-équation électronique. En tout cas, c'est ce que je te propose de faire. Voilà. On va mettre... Euh, alors... Donc Tu peux mettre comme ça, tu vois, je mets souvent des petits mots-clés pour organiser le raisonnement, ainsi, alors, donc, ça. Souvent, c'est suffisant pour organiser le, le truc. Donc, C6 H12 O6 Voilà, là, on va laisser un petit espace parce qu'il y a sûrement à équilibrer tout ça. Euh, là, donc, dans les demi-équations électroniques, tu peux utiliser le signe égal, ça pose pas de souci. Donc, on va avoir C6 H11 O7 moins. Voilà. Donc tu as le glucose à gauche, l'ion gluconate à droite comme dans l'équation qu'on a vue précédemment. On va équilibrer tout ça. Donc d'abord tu équilibres les atomes et ensuite les charges. Et dans les atomes, si tu dois équilibrer à la fois du O et à la fois du H, comme ici, il vaut mieux commencer par le O. Le O tu l'équilibres avec H2O et le H avec H. Voilà. Donc là tu vois, on a un O en plus à droite. Donc on va devoir ajouter un O à gauche. Et ce O, on n'a pas le droit de mettre ça. On ne va pas mettre plus O. On a le droit de rajouter de l'eau, H2O, et des H+. Donc, plus H2O. Voilà, donc tu vois, là, on a le, le même nombre de O de chaque côté, 7, 7. Maintenant, on va équilibrer les H avec des H+. Tu vois, on a 14 H à gauche et 11 à droite. Donc, il nous faut 3 H+, pour équilibrer. 3H+, et à un moment donné, demi-équation électronique, ça veut dire qu'il euh, bon, y a des électrons quelque part. Donc, si tu regardes les charges, il n'y en a pas à gauche, donc charge de 0 à gauche, et à droite, on a une charge de moins et trois charges de plus. Donc ça nous fait globalement une charge de plus 2. Donc pour arriver à 0 comme à gauche, on rajoute deux électrons, ça fait deux charges de moins. Donc on a moins 1, plus 3, plus 2, donc on arrive bien à 0. Voilà. Bon, éventuellement, là, on peut mettre les indices. Donc là, on est en aqueux, liquide, aqueux. Et alors, on ne va pas mettre aqueux sur H+, parce que H+, aqueux, en fait, ça donne H3O+, parce que H+, plus H2O. Et ne met pas aqueux non plus au niveau des électrons. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous permet de dire cette équation, cette demi-équation électronique On va dire ainsi le glucose cède des électrons alors pourquoi c'est important de dire ça parce que euh, une espèce qui est capable de céder des électrons ben, c'est justement euh, ce qui traduit son caractère réducteur alors ça il faut le savoir euh, donc on va mettre ce qui traduit son caractère. Alors comment on peut déduire que le glucose cède des électrons à partir de la demi-équation ben, Tu vois que C6H12O6 ça donne C6H11O7- plus des électrons. Donc ça veut bien dire que le glucose C6H12O6 a cédé des électrons. Voilà. Donc du coup, c'est le réducteur. Euh, tu vois que dans l'autre sens, on peut dire que le l'oxydant, il est capable de capter des électrons. C6H11O7- à capter deux électrons. Voilà. C'est juste ça. Ok, voilà, Il faut il faut se balader un petit peu, il faut apprendre à manipuler ces notions 7 des électrons, cap des électrons euh, et réducteur, oxydant réducteur. Voilà. Ça c'est important. On y va. Alors la 2. « A l'issue de la réaction entre une solution étalante de glucose et la solution de liqueur de feeling, le filtre est de couleur bleue. » Bon, ça on l'avait déjà surligné. On te, le dit, on te le redit aussi dans le protocole. Mais bon, voilà, voilà. Donc, le, le verbe « identifier ». Identifier quoi Le réactif limitant. Bon, en fait celle-là elle est assez rapide. Alors je vais t'expliquer pourquoi après on va rédiger. On te dit, alors, pour que tu comprennes bien... On te parle toujours de la réaction entre la solution où il y a du glucose et la liqueur de Fehling. Donc c'est, ça correspond à cette, euh, cette réaction-là. Et tu vois, on retrouve ensuite quand on enlève, quand on enlève le précipité que le filtre est de couleur bleue. On te le dit plusieurs fois. Hein, cette couleur bleue, elle revient souvent. Donc identifier le réactif limitant. Alors pourquoi c'est pas c'est pas compliqué C'est parce que la seule, le, le, disons, le, la couleur bleue, si tu veux, elle vient exclusivement des ions CuT2-. Ça, on l'avait vu précédemment, un peu plus haut. Donc, tu vois, on te dit ici, des ions de formule CuT2-, seuls responsables de la coloration bleue de la liqueur de Felling. Donc, si tu obtiens un filtra de couleur bleue, bah, ça veut forcément dire que dans ce filtre A, il reste des ions CuT2 de s'il en reste, ça veut dire que c'est pas eux le réactif limitant. Donc par élimination, le réactif limitant, ça va être le glucose. C'est ça le raisonnement, en fait. Voilà. Allez, on va on va rédiger tout ça. Donc, 2, 2. Alors, ça va aller assez vite, en fait, pour résumer ce qu'on a dit. Donc, la couleur bleue du filtra indique donc, ce que je te disais, hein, la présence d'ion CuT T2, 2-. Hop. Voilà. Donc, le réactif limitant, ainsi. Alors, on peut mettre ainsi d'après... de la réaction le réactif limitant et le glucose voilà il n'y a pas plus à dire C'est le on peut préciser le glucose c6 h12 6 voilà voilà voilà on peut passer à la 2 3 du coup. alors 2 3 proposer proposer quoi une longueur d'onde optimale pour régler le spectrophotomètre bon alors ça c'est une question pareille qui est, qui est pas très compliquée en fait pour régler le, le spectrophotomètre Donc, on ne te demande pas pourquoi il faut le régler à cette, euh, cette longueur d'onde-là. En fait, C'est pour gagner en précision en particulier. On va, prendre, euh, on va le régler sur la longueur d'onde lambda max, qu'on a trouvé tout à l'heure, qui était 660 nanomètres à peu près. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. On règle le spectrophotomètre sur lambda max pour en particulier gagner en précision de mesure. Voilà. Donc là, pareil, ça va être assez rapide à, à rédiger. Euh, alors là 2 3 l'A2-3 donc il faut régler le spectro photomètre à la longueur d'onde Alors, on pourrait dire le régler à lambda max, mais moi j'ai trouvé que c'était un peu trop abrégé, donc je vais dire il faut régler le spectre à la longueur d'onde correspondant à l'absorbance maximale. Donc, c'est-à-dire. 660 nanomètres. On peut mettre d'où elle vient cette valeur, parce qu'on l'a trouvé La question 1, 5. Voilà. Ok. Bon, ben on est bon. Alors on va passer à la 2, 4. Alors, 2,4. Alors, entre-temps, il y a quelque chose d'important. Entre la 2,3 et la 2,4, on te donne justement la courbe d'étalonnage qu'on a obtenue. Donc ça, c'est super important pour la suite. Donc on te donne l'équation de cette courbe. Voilà. A en fonction de Cm. Tu vois qu'ici, on a A et ici, Cm. Donc c'est cohérent jusque-là. Toute cette figure est importante. Donc je la passe en... Je surligne je souligne le titre en jaune. Voilà, donc ce qu'il faut que tu comprennes hein, sur cette droite d'étalonnage, comment on l'a obtenu En fait, chaque échantillon qu'on a mis dans le spectrophotomètre nous a donné un point, c'est-à-dire que, par exemple, pour le premier échantillon euh, donc, qui a une concentration en masse de, de glucose de 0, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de glucose, on a trouvé une, une absorbance de un peu moins de 0,9. Ok, donc ça nous fait un point de coordonnée 0,0,9. Ensuite, pareil, avec le deuxième échantillon dans lequel la concentration en masse est plus élevée, donc 0,2, ça nous a donné une absorbance de 0,8. Donc on est descendu un petit peu. Ensuite, à 0,4, on n'a pas de point. Par exemple, il n'y avait pas d'échantillon à 0,4. Il y en avait un à 0,5, par contre. Tu vois on continue comme ça. On avait 4 euh, échantillons. 1, 2, 3, 4. Chaque échantillon nous donne un point de mesure. Et finalement, ça nous permet de tracer une courbe d'étalonnage, qui est en fait une droite de régression une droite qu'on essaie de faire passer au mieux par tous ces points et qui va faire office de courbe d'étalonnage qu'on va pouvoir utiliser pour euh, faire le lien entre une absorbance et une concentration massique, euh, même pour des, des points. Qui nous ont pas servi à faire les mesures c'est ça qui est intéressant c'est à dire que maintenant on peut utiliser cette courbe d'étalonnage pour par exemple dire ben, voilà, j'ai ma solution qui contient du glucose je vais mesurer son absorbance par exemple je vais trouver 0,7 je dis au hasard je vais utiliser la courbe d'étalonnage pour remonter directement comme ça chercher l'antécédent en fait à la concentration en masse cm alors que j'avais pas de point de mesure en fait, je n'ai pas fait de mesure particulière avec mes échantillons en ce point-là, précisément. Voilà, donc 4, avec 4 quatre mesures de, de quatre mesures de, de CM et de A, donc 4 échantillons, en fait, on peut avoir une droite qui nous donne accès à une plus large gamme de, de liens entre l'absorbance et la concentration. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, la 2,4. Donc, le verbe expliquer pourquoi l'absorbance du filtre diminue lorsque la concentration en masse de glucose augmente. Bon là, exceptionnellement, je surligne tout, on ne peut pas faire autrement. Donc en fait, on te demande d'expliquer l'évolution de cette droite, pourquoi elle descend, pourquoi elle est décroissante. Pourquoi quand CM augmente, l'absorbance diminue Alors, ça pareil, c'est pas super compliqué, il faut juste voir la petite, euh, petite astuce. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on augmente la concentration en glucose, donc ce glucose qui est ici, d'accord, on, on regarde toujours la même équation de réaction, hein, c'est toujours de celle-là qu'on parle, la réaction entre CuT2 de moins et le glucose. Si tu augmentes la concentration en glucose, sachant que c'était lui le réactif limitant, en fait ça va permettre de consommer plus de CuT2 de moins. D'accord si, si tu rajoutes du glucose, hop, de suite, ça va réagir avec CuT2 de moins. Du coup, CuT2 de moins va être consommé. Comme il est consommé, ben, il disparaît, en quelque sorte. En tout cas, il se réarrange en... Tu vois, CuT2 de moins, tu le retrouves... Euh, alors, le Cu, tu le retrouves... Disons que pour aller vite, hein, le CuT2 de moins, tu le retrouves dans le Cu2O, et euh, tu le, le T2 de ben, moins, tu le retrouves dans le T2 de moins. Voilà, C'est un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, quand, quand on dit CuT2 de moins est consommé, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Dans la, Il passe du côté réactif au côté produit. Voilà, donc Le fait de rajouter du glucose, ça fait que ça consomme des CuT2 de moins, donc, finalement, on a une, un impact sur la couleur de la réaction, parce que, comme CUT et de, de moins ce qui sont responsables de la couleur bleue, si leur concentration diminue, bah, ça veut dire que la, la, la couleur devient de moins en moins bleue, on va dire un bleu de moins en moins intense. Voilà. Et un bleu de moins en moins intense, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que quand tu vas mesurer l'absorbance, de, de la solution de, de l'échantillon tu vois ce qu'on dit si la concentration en masse de glucose augmente tu as CuT2 de moins qui diminue du coup la couleur qui devient moins intense et quand tu vas mesurer l'absorbance de l'échantillon associé bah, tu vas trouver une absorbance moins élevée plus la couleur d'une solution est intense plus l'absorbance est élevée voilà, ça il faut le, le savoir Allez, on va, on va compacter un petit peu tout ça, le rédiger. C'est la question de 4 Alors, la 2-4, lorsque la concentration euh, en masse De glucose augmente. Alors, là on va dire, les ions CuT2 de moins sont consommés en plus grande quantité. Donc en plus grande quantité voilà la couleur bleue du filtra et donc de l'échantillon euh, est alors moins intense donc l'absorbance est moins élevée ou diminue alors la couleur bleue du filtre est alors moins intense on va dire plutôt donc l'absorbance diminue. Non, ça va. Donc l'absorbance diminue. Voilà. Donc tu vois, on a bien fait le lien, finalement, entre euh, la concentration en masse de glucose, donc CM augmente, et l'absorbance diminue. Donc c'est bon, c'est ce qu'on demandait. Voilà. Tu vois qu'on aurait pu anticiper, finalement, avec ce petit raisonnement, euh, l'évolution de la courbe d'étalonnage. Voilà. Bon, au passage, là, on fait le... On n'explique pas pourquoi c'est une droite, d'accord Ça, c'est pas demandé. On explique juste les... le fait que ce soit décroissant. C'est déjà pas mal. Alors, on arrive à la question importante de ce... cet exercice. Et il y a un petit paragraphe entre la 2.4 et la 2.5. Donc, afin de déterminer la masse de glucose contenue dans un sachet de médicaments euh, permis... permettant la réhydratation... On réalise l'expérience suivante. Alors on prend une solution S1 de volume V1 égale 500 millilitres, donc ça je le surligne parce que ben, c'est un volume, on te donne, tu vois il y a des chiffres significatifs, on te donne V1 donc a priori ça va être important ça. Elle est préparée en dissolvant le contenu d'un sachet de médicaments dans de l'eau distillée. La solution S1 alors, S1, on va, on va le, le surligner aussi, parce qu'il va y avoir deux solutions, tu vas voir. S1, donc son volume, c'est V1. Donc la solution S1 est ensuite diluée. Donc on va mettre diluée d'un facteur 10 pour obtenir la solution S2. Voilà. En réalisant le même protocole expérimental qu'on a vu précédemment pour les solutions étalons, donc, on fait la même chose que précédemment, mais avec la, la solution qu'on veut tester, cette fois. Pas avec les échantillons, pas avec les... Alors je te remonte le protocole ici. Voilà. Tu vois, ce protocole il nous avait permis de préparer nos petits échantillons qui nous ont permis de tracer cette courbe d'étalonnage. Maintenant, on va utiliser cette courbe d'étalonnage pour déterminer la concentration en masse, ou la masse plutôt, de glucose dans la solution qui nous intéresse, nous. Voilà. En réalisant le même protocole, du coup, on mesure une absorbance de 0,59 lorsqu'on utilise 10 ml de solution S2 à la place de euh, 10 ml de solution étalon. OK. Alors 2,5 déterminé. Déterminer quoi la masse de glucose contenue dans le sachet de médicaments, etc. Donc la masse de glucose, ça suffira. Et on te dit commenter le résultat. Ça marche. Bon, celle-là, elle va être un petit peu longue, mais c'est normal. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de calcul dans un exercice. Pour l'instant, finalement, on n'a presque pas fait de calcul. Alors, donc là, on veut déterminer la masse de glucose dans la solution S1, dans la solution non diluée. Ok donc cette masse, on veut la déterminer, mais à aucun moment, tu verras dans l'énoncé, on lui donne un nom, c'est-à-dire on n'a pas de lettre associée à cette masse. Donc quand ça arrive, ça, je te conseille de créer, donc tu dis soit, tu crées comme ça une, une notation pour la grandeur que tu veux calculer. Donc c'est pratique pour la suite, c'est pratique pour le calcul. On va dire soit MS1, la masse de glucose. contenu dans euh, la solution S1 voilà bon là tu peux très bien l'appeler M tout court mais euh, comme moi j'ai préféré mettre l'indice cette fois S1 parce que tu vas voir qu'on va manipuler les deux indices S1 S2 donc c'est pour pas confondre entre les deux voilà Alors, maintenant, comment on va démarrer cette masse S1 En fait, dans l'exercice, pour l'instant, on n'a aucune relation vraiment qui nous, fait appare... qui nous donne une masse de glucose. Par contre, qu'est-ce qui se rapproche le plus d'une masse dans cet exercice C'est la concentration massique qu'on a ici, puisque la concentration massique, c'est la masse sur le volume. Donc, ça serait bien qu'on arrive à utiliser ce CM, tu vois. CM, on va pouvoir dire que c'est M sur V, et du coup, trouver M. Alors, il va y avoir un petit peu de calcul, mais c'est le principe. A, on connaît, on te donne l'absorbance, donc c'est 0,59. Tu vois, là, la, la solution testée, son, son, son absorbance, elle est à peu près de 0,6. Donc, on va pouvoir remonter, grâce à la courbe d'étalonnage, à la concentration... Euh, la concentration associée. Alors, pourquoi on ne le fait pas graphiquement C'est parce que c'est plus précis par le calcul. C'est tout. Euh, donc, on va prendre ça. A égale moins 0,39 CM plus 0,88. On va partir de là. Et on va essayer d'extraire CM, et donc, la masse. Voilà. Allez, go C'est parti On va partir de là, du coup. A égale... 1. Bon, je vais mettre un petit mot ici, A égale moins 0,39Cm, plus 0,88. Alors, là, ce que je te propose, pour pas qu'il y ait de confusion entre S1 et S2, c'est justement mettre les indices, c'est-à-dire que là, il faut bien voir que l'absorbance la, qu'on a relevée, euh, qu'on te donne, la 0,59, c'est euh, celle de la S2, de la solution diluée. Voilà, donc là je vais mettre, même si dans l'énoncé il l'appelle A, en fait A euh, c'est un petit peu ambigu par rapport à l'équation qu'on te donne, A égale, donc moins 0,39 cm plus 0,88. Si on appelle A l'absorbance la, la, de la solution S2, on peut confondre les deux. Donc moi j'ai préféré mettre A S2, voilà, c'est celle qui vaut 0,59. Voilà. Donc. Pareil, la concentration massique c'est celle de S2, c'est pour ne pas la confondre avec celle de S1. Alors pourquoi, tu pourrais me dire pourquoi on ne remplace pas directement AS2 par 0,59 Parce que ça, à mon avis, c'est une bonne habitude à prendre, c'est de faire vraiment le de remplacer par les valeurs vraiment seulement au moment où tu fais l'application numérique. En tout cas, je te le conseille fortement parce que si tu remplaces, euh, disons si tu fais des applications numériques intermédiaires sur des grandeurs que finalement tu ne, ne t'intéresses pas. Là, ce qui t'intéresse, c'est la masse, S1, la masse de glucose dans la solution S1. Donc, ça serait bien d'arriver avec une expression littérale pour mS1 qui soit la plus complète possible et qui dépendent seulement des grandeurs qu'on te donne dans l'énoncé. Ça, ça évite de faire des approximations successives dues à des, des, des applications numériques successives sur des grandeurs que tu ne veux pas forcément. D'accord? Là, par exemple, on pourrait calculer CMS2, ensuite calculer CMS1, ensuite calculer MS1. Tu vas faire toutes ces applications numériques, mais ça, ça risque de faire faire des, des, ben, finalement, une approximation non négligeable, sur qui peut être non négligeable sur la grandeur finale. Voilà, donc, ça, je ne te, te le conseille pas. Alors, ça fait manipuler des expressions littérales, c'est peut-être un peu déstabilisant, mais il faut s'y habituer à ça. Alors on y va. Donc ici on cherche pour l'instant à, à isoler CMS2. On va avoir donc AS2. Donc, je fais passer le 0,88 de l'autre côté. Donc ça donne moins 0,88. Et sinon à droite, à part ça, ça ne bouge pas. Voilà. Ah, si ça peut bouger un peu, on peut, on peut aller un petit peu plus vite. Donc CMS2. C'est la concentration massique en glucose dans la solution S2. On a vu que la solution S2 était diluée 10 fois. Donc finalement, on peut remplacer CMS2 par CMS1 divisé par 10. D'accord Parce que S2 est dilué. Donc, euh, en fait, tu as compris quoi On divise par 10. Dans l'autre sens, si on était passé de S1 à S2, on aurait euh, multiplié par 10. Voilà. Ensuite, on va avoir... Alors, maintenant, on cherche à l'isoler Cms1. Donc, Cms1. En fait, pour l'isoler, il va falloir faire passer le divisé par 10, qui va se transformer en x10 de l'autre côté. On va faire passer le 10. Là, on va multiplier par 10. Et, alors attention, le moins 0,39, il ne devient pas plus 0,39, hein, c'est moins 0,39 fois, ici. Donc tout ce moins 0,39, il va passer en diviseur. En gros, ce que tu as en bas, ça passe en haut, et ce que tu as en haut, ça passe en bas. Voilà, donc ça, tout ça, ça va venir en division. Et le 10, alors je vais avoir un peu de mal là, mais il, il vient en haut, comme ça. Voilà, du coup, avec ces remarques, euh, j'ai plus la place, donc on va, je vais espacer un petit peu plus. Voilà. Donc ça va nous donner CMS1 égale alors ça nous donne euh, ça nous donne ça nous donne 10 sur moins 0,39 tu vois, le 10 en haut, le moins 0,39 en bas facteur 2, AS2, moins 0,88. Voilà, je te mets les parenthèses vraiment en, en jaune, là. Ça veut dire attention. Euh, parce que si tu les mets pas, ben c'est tout faux. Euh, c'est dommage. Euh, là, les, les parenthèses à l'étape précédente, elles n'y sont pas. Mais il faut vraiment que le 10 et le moins 0,39, tu les appliques à AS2, 0,88, en bloc, en entier. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire deux choses. Alors, cms1, donc là, je vais te mettre une petite formule dans la marge. Donc ça, c'est un truc à savoir. La concentration massique, c'est m sur v. Bon, elle est assez facile à retrouver, celle-là, puis as les unités aussi pour t'aider. Ça, bon, ça dépend des exercices, mais souvent, c'est en gramme par litre. Ça, c'est en gramme. Ça, c'est un litre. Voilà. Du coup, tu peux retrouver là la formule avec le avec les unités. Et euh, alors de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce moins là pour, c'est juste pour éviter d'avoir un moins qui traîne comme ça. En fait déjà, ce moins là, on peut le faire passer devant, donc c'est moins 10 sur 0,39. Et je te mets une petite remarque ici, quand tu as moins AS2, moins 0,88. En fait, tu peux switcher les termes, c'est-à-dire que ça donne 0,88 moins AS2. Parce que quand tu développes le moins, ça fait moins AS2 plus 0,88, tu remets dans le sens, et voilà. Donc c'est une, une meilleure façon de présenter les choses, à mon avis. Donc ça donne M S1. Alors, j'ai un peu la flemme d'utiliser la règle, mais bon, c'est pas grave. V1 égale 10 sur 0,39 et donc comme on a dit on va switcher 0,88 à S2 voilà donc là ça commence à être assez propre maintenant tu vois on a en fait apparaître surtout MS1 enfin c'est ce qu'on voulait c voilà c du coup il te reste plus qu'à faire passer le volume de l'autre côté donc tu divises par le volume ici donc tu multiplies par le volume de l'autre côté donc ça va donner M S1 égale 10 sur 0,39. Alors, tu peux te demander pourquoi je laisse le 10 sur 0,39 hein, depuis tout à l'heure, pourquoi on ne le simplifie pas Parce que 10 sur 0,39, ça fait. Alors, je te montre. Ça fait partie des approximations dont je te parlais tout à l'heure. Si je remplace 10,039 par, par exemple, 25,6, ben, quelque part, on fait une approximation alors que c'est n'est pas pas utile disons que l'approximation il vaut mieux la faire tout à la fin voilà. 0,88 moins a s2 et v1 voilà donc là tu as une expression littérale de ms1 qui dépend que des grandeurs de l'énoncé donc ça veut dire c'est le signe c'est l'indicateur que tu peux passer à l'application numérique application numérique ms1 égal donc là tu recopies bien ce que tu as mis au-dessus, sauf que tu remplaces par les grandeurs de l'énoncé, donc AS2. Donc tu vois, c'est A petit s2. Peu... A petit s2. Voilà. C'était 0,59. Et V1, alors V1, on va aller voir, on va aller voir. V1, tu vois, on l'avait surligné, c'était 500. 500,0. Attention de bien respecter les chiffres significatifs qu'on te donne dans l'énoncé. Donc, fois 500,0 fois 10-3. Bon, là, 500,0, tu vois bien que c'est un petit peu trop, parce qu'en fait. On va être limité alors par combien de chiffres significatifs d'après toi ici. En fait, on a. Alors le 10 et le 0,39, c'est des, des constantes. Donc on ne va pas les considérer comme des. Donc les, on ne prend pas en compte les chiffres significatifs dans les, les constantes. Voilà, on pourrait dire le 0,39. Oui d'ailleurs le 0,39, il va être. Euh, il faudrait savoir comment on a obtenu en fait cette équation. Le 0,39 et le 0,88, on peut considérer qu'il y a des chiffres significatifs dedans, mais c'est pas grave, parce que de toute façon on va retomber sur deux chiffres significatifs, alors je, je te montre pourquoi. Le A égale 0,59, tu vois il y en a deux là. Il y a deux dedans. Là, comme je disais, il y en a un peu trop, parce qu'il y en a quatre, donc voilà, en fait on est limité par deux, donc quatre c'est pas forcément la peine, même si tu considères qu'ici euh, il faut prendre en compte les chiffres significatifs, ben, il y en a deux et deux. Voilà. donc on est limité par deux chiffres significatifs quand tu fais une application numérique donc notation scientifique, chiffres significatifs et unité, toujours donc on y va, on va faire ça ensemble alors déjà moi je fais 10 sur 0, 39 je fais égal, comme ça après je ne le... m'embête plus, je reprends la... le résultat, je fais x 0,88 moins 0, 59 je fais encore égal, je fais des, des étapes comme ça fois 500. Alors je ne mets pas 500,0. Ce n'est pas, pas utile. Fois 10, moins 3. Bon, si je veux, bah parfois, je mets directement 0,5. Voilà. Donc Je te montre le résultat. Alors, si ça veut bien faire la mise au point... Alors, pardon, ça met un petit peu de temps. Donc, 3,71, 7, 9, etc. Bon, bien sûr, il ne faut pas tout recopier. D'accord Là, il faut faire attention au nombre de chiffres significatifs qu'on attend. Donc, 2, donc on va donner 3,7. Alors, 3,7 est l'unité. C'est des grammes. Alors, tu vois qu'ici, il n'y a pas de x10 puissance quelque chose, parce que sinon, ça serait x10 puissance 0, Ou ça, par, par convention, on ne met pas, quoi. Euh, 3,7 grammes. OK. Donc, OK, on a notre masse de glucose dans la, dans la solution, S1. Et on te demande de commenter. Alors, comment on peut commenter ce résultat En fait, il faut... Souvent comparer le résultat que tu obtiens dans ce genre d'exercice à un résultat de référence, c'est-à-dire le résultat que tu étais en droit d'attendre étant donné le. Alors souvent c'est l'étiquette, en tout cas c'est dans l'énoncé. Donc on te dit que sur l'étiquette là tu vois, tu as glucose 4 grammes. Donc on attendait 4 grammes de glucose. En même temps on te dit analyse moyenne, ça veut dire qu'on a pris bon, plusieurs façons de faire mais. A priori, on a pris plusieurs sachets, on a juste mesuré la, la, la masse de glucose pour plusieurs sachets, on a fait une moyenne, on a trouvé 4. Voilà, donc dans le « commenter », le résultat ici, il faut que tu trouves un moyen de euh, comparer le 3,7 que tu as obtenu ici, et le 4 attendu. Donc en, en physique... Ce pas suffisant de dire 3,7, bah, c'est assez proche de 4, donc on est content. En fait, il te, il te faut un, comment dire, une façon plus précise en fait, de comparer les, le, le résultat expérimental à, euh, au résultat de référence. Donc Pour ça, il y a un, une grandeur, donc c est, c est, ça s'appelle l'écart relatif. Donc tu peux calculer l'écart relatif. D'abord, on va mettre une petite conclusion intermédiaire. Donc on dit ainsi, il y a 3,7 g de glucose dans un sachet. Voilà, pour bien montrer que tu es allé voir l'étiquette, tu dis or, la masse de référence. Alors on va l'utiliser après, donc je vais l'introduire ici, donc mref, donc tu peux mettre m meti pour l'étiquette, indiqué sur euh, l'étiquette, et de 4 grammes. Voilà. Donc du coup, avec cette valeur de 3,7 et cette valeur de 4 grammes, on peut calculer les cas relatifs. Donc tu peux mettre alors, taux, alors taux en fait c'est la lettre qu'on utilise pour les cas relatifs, donc tu peux l'utiliser sans l'introduire, elle est connue cette, cette lettre là. Après tu peux aussi ne pas l'utiliser, donc je la mets entre parenthèses, et tu peux faire le calcul directement, donc ça fait m s 1 moins la masse de référence, divisé par la masse de référence. Hop, je suis en Voilà, pour pas que ce soit négatif, on met une valeur absolue au dessus, donc tu vois qu'ici ça va être utile parce que euh, ms1 c'est 3,7 et mref c'est 4. Alors est-ce qu'on te disait 4 ou 4,0 Dans l'énoncé, je vais aller vérifier Alors, on te disait 4, tu vois. Donc, eh ben, finalement, on va être euh, limité par un chiffre significatif, malheureusement. Donc, hop. Euh, bon, t'as vu, j'essaie de faire mes traits de fraction euh, à la règle. Donc, divisé par 4, valeur absolue. Donc, ça, ça donne... Euh, ben, ça donne 0,3, du coup, au-dessus. 0,3. Euh... Ouais, 0,3, il y a un chiffre. Donc, 4. Voilà, donc on va faire 0,3 sur 4. Et tu vois, ça donne 0,075. Comme on doit donner un chiffre significatif, on va donner 8. On va le donner en pourcent. Voilà, taux, on le donne en pourcent en général. Voilà, donc ça veut dire que tu as un, un écart relatif qui est compris finalement, entre 5 et 10. En fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs, euh, comment dire, plusieurs valeurs typiques en fait, de, de l'écart relatif si c'est inférieur à 5%. Ça veut dire que l'accord entre la mesure expérimentale et la mesure de référence est très bon. Si c'est entre 5 et 10 c'est acceptable. Voilà. Si c'est au-dessus de 10, bon, on commence à se poser des questions là. Si, voilà, si, si le, le, le résultat annoncé sur l'étiquette est vraiment honnête et vraiment euh, bon. Voilà. Bon là du, du coup on a un accord acceptable avec nos 8%, on va dire. Les cas relatifs. est compris entre 5 et 10%, ce qui traduit un accord acceptable avec la valeur de l'étiquette. la valeur indiquée sur l'étiquette voilà bon ben on a fini l'exercice euh, je te rappelle que ici donc sur cette euh, sur cette chaîne on, on prend l'habitude on essaie de prendre des bonnes habitudes donc quand on finit un, de rédiger un exercice il faut le finaliser le finaliser donc, ce que je te propose de faire, c'est de reprendre chaque question et de mettre en évidence en surlignant euh, ou en soulignant euh, les, les choses importantes. Donc il faut se mettre à la place du correcteur, il faut imaginer un correcteur qui ne lirait que ce que tu as euh, souligné. Voilà. Bon, ça n'arrive pas, hein. les correcteurs lisent à peu près tout. Mais euh, c'est une bonne façon de, de faire pour savoir ce que tu dois mettre en évidence. Donc, et en même temps, on vérifie un peu si on n'a pas oublié des questions, voilà, des choses comme ça. Par contre, ce que je ne te conseille pas de faire, c'est de euh, passer beaucoup de temps sur de la, de la relecture où tu, vraiment, tu, tu refais toutes les questions, tu relis vraiment en détail toutes les questions. Ça, il faut s'entraîner à être efficace du premier coup, mais ça vient avec l'entraînement, le, justement. Si tu reviens sur l'exercice le, et que tu relis tout, que tu refais tes applications numériques, tout ça, tu, ça, ça fait perdre un temps euh, fou, quoi. Euh, donc je ne te conseille pas de le faire. Mais... Après, c'est à toi de voir. C'est quelque chose qui vient, euh, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience en même temps. Donc tu peux commencer par faire des exercices euh, comme je te les propose et prendre un temps de relecture plus important. Tu t'entraînes en fait à utiliser ce temps de relecture pour gagner en efficacité. Et quand tu te sens plus efficace, Dès le premier G en fait, d'un exercice, ben, tu peux réduire le temps de relecture et passer à une, une relecture qui ressemble plutôt à celle que je vais te proposer hein, maintenant. Alors, on y va. On reprend. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cet exercice Donc, Question 1. Écrire la formule semi-développée de la molécule d'acide tartrique, entourer les groupes et préciser les familles. Donc, on revient. Donc, au passage, tu vois un petit bilan de ce qu'on a fait, on a quand même fait tout ça, donc c'est pas mal. Alors, on te dit, euh, donc la formule semi-développée de l'acide tartrique, bon, la formule semi-développée, on la voit déjà très bien, donc c'est pas la peine de la réencadrer ou de la ressouligner, faut pas exagérer non plus. Euh, donc ça, je vais bien te le mettre entre parenthèses parce que ça fait pas partie de la question du coup. À part si tu veux utiliser cette notation, euh, cette modélisation-là. Donc, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est les groupes et les familles. Donc, les groupes et les familles, on les a ici. Carboxyle, acide carboxylique, et hydroxyle, alcool. Voilà, là, on est bon. Ensuite, on te disait déterminer la forme prédominante de la solution. Bon, ben là, ça va aller vite, parce que la forme prédominante, finalement, OK, la justification avant est intéressante, tout ça. Alors, ce pas parce qu'on souligne que le reste n'est pas intéressant, c'est juste que c'est ce qu'on te demande dans la question. Donc, l'espèce prédominante, là, je vais repasser en noir, et t moins. voilà, c'est tout. Euh, ensuite, 1,3. En déduire l'équation de la réaction chimique, Donc là, ce qu'on te demande de mettre en évidence, c'est l'équation simplement ici voilà. ok bon pour la 1.4 il n'y a pas 36 000 choses finalement à mettre en évidence c'est là forcément l'équation donc là je vais peut-être euh, cacher un petit peu ce que j'ai mis en remarque mais c'est pas grave à la question 1.5 donc on va aller voir ce qu'on te demandait justifier la couleur de la solution de liqueur de fehling. Alors pour justifier il y a eu plusieurs étapes. On a utilisé le spectre, euh, spectre d'absorption, le alors j'oublie toujours ce. le cercle chromatique, pardon. Voilà. Mais on peut s'en sortir en soulignant. Euh, regarde, juste. En tout cas, ce que je te propose de souligner, ça va être Donc, les différentes étapes. En fait, on a trouvé que lambda max, c'était 660 nanomètres. Ensuite, d'après la figure 2, on a dit que la longueur d'onde de la couleur complémentaire... était d'environ 510 nanomètres. Voilà, ce qui correspond à du vert bleu. On avait dit qu'on n'était pas tombé exactement sur du bleu, mais que bon, ce n'était pas le truc le plus important de la question. Voilà. Euh, donc ça suffit pour cette question. La 1. Justifier le caractère... Ah, pardon. Justifier le caractère réducteur du glucose dans cette réaction, à l'aide d'une demi-équation électronique. Donc là... En fait, ce qui va permettre de bien répondre à la question, du coup, c'est la demi-équation électronique. D'accord Je vais descendre un peu. La demi-équation, et le fait de dire que le glucose, c'est des électrons. Parce que je t'avais dit que c'est à partir de cette définition qu'on peut considérer que c'est un euh, réducteur. Voilà. voilà, donc ces deux, ces deux choses-là permettent de, de bien répondre à la question, donc à mon avis, c'est ce qui est important. Ensuite, à l'issue de la réaction, identifier le réactif limitant. Ça, ça va aller vite aussi. Le, ré... le réactif limitant et le glucose. Voilà. Si on avait vu dans la question euh, justifier, d'accord, il n'y a pas marqué justifier », Nous on l'a fait quand même. Euh, mais on aurait mis en évidence, du coup, bah quasiment tout ce qu'on avait écrit, puisque la justification, là. Euh... On l'a au-dessus. Voilà. Proposer une longueur d'onde optimale pour régler le spectrophotomètre. Alors, cette longueur d'onde optimale... Donc on va mettre juste à la longueur d'onde 660 nanomètres. Voilà, en fait, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Ensuite, la 2,4. Expliquer pourquoi l'absorbance du filtrat diminue lorsque la concentration en masse de glucose, euh, en masse de glucose augmente. Alors, qu'est-ce qui nous permet de justifier ça Bon, là, il faudrait presque tout souligner, mais c'est pas, pas grave. Quand tu ne sais pas ce que tu dois souligner et que ça te prend trop la tête, hein, tu zappes. L'idée, c'est pas de, de faire tout ça en 2-3 minutes. Hein. C'est pas de, de se prendre la tête dessus. Alors, lorsque la en les ions, en fait, c'est ça qui, qui nous permet de justifier, si tu regardes bien, les ions cut moins sont consommés en plus grande quantité. Voilà. À mon avis, hein, c'est ça qui, qui est important pour le correcteur. Ensuite, déterminer la masse de glucose et commenter les résultats. Donc, ça, la question est longue, mais ce qu'il faut mettre en évidence, c'est pas très long. Donc, voilà, la masse, pour te demander. Ensuite, c'est euh, le commentaire. Alors, commenter les résultats, pour moi, hein, c'est important de mettre en évidence le résultat que tu as obtenu pour l'écart relatif. Voilà. D'ailleurs si tu veux, tu vois, c'est là que où c'est utile d'utiliser la, la lettre. Donc tu peux mettre tout. Moi j'aime pas souligner un résultat sans euh, quand j'ai rien à gauche du égal. Donc euh, c'est des petits des petites habitudes ça. Donc là je mettrai ça, tu vois. Voilà, c'est cet écart relatif qui te permet de conclure, Donc, déjà qu'on a un accord acceptable. Et euh, et eh c'est qu'on a un accord acceptable entre la valeur expérimentale et la valeur de référence. Donc, finalement, là, c'est intéressant de souligner tout ça. Voilà. Bon, là, on est arrivé au bout de, de ce sujet, tu vois. Donc, je vais arrêter le chrono. Alors, je prends en compte la phase de relecture dans le chrono, parce que je pense que ça fait partie du, de la rédaction. Donc je repasse là et tu vois, chrono 1h50. Donc, si on arrondit à 2h, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu refais ce sujet à tête reposée chez toi sans la vidéo, ou en mettant la vidéo en fois 2 ou comme tu veux, tu peux partir sur du ça divisé par 2. Donc à peu près 1h, tu vois, donc ça près même 55 minutes pour cet exercice. Comme je te disais, il correspond à 5 points, cet exercice, il vaut 5 points. Donc il faudrait regarder, tu vois tu peux te faire un petit euh, 5 points, ça correspond à un quart de 20 points. Donc tu prends 3h30, 3,5 divisé par 4, du coup, et tu tombes sur 0,875. Donc ça fait 0,875 heures, tu le multiplies par 60, et tu tombes sur 52,5 minutes. Tu vois, donc ça correspond à peu près, on a... On a 3 minutes de retard, quoi. de 55 minutes. Voilà, on est pas mal, quoi. Euh... Bon, ben, c'est tout pour moi. Donc, déjà, je te dis merci d'avoir suivi ce... cet exercice jusqu'au bout. J'espère que ça t'a été... été utile. Euh... Alors, je, te... je vais te redemander de... bon, si cette, cette vidéo t'a plu, de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager, d'activer la cloche, et surtout de commenter. Alors, dans les commentaires, tu peux mettre plusieurs choses. D'une part, tu peux dire, tu peux signaler s'il y a quelque chose qui est encore pas clair dans cette vidéo, quelque chose que tu n'as pas compris malgré le temps qu'on a passé. Ça peut arriver. Tu peux aussi signaler une erreur. Ça peut ça peut m'arriver sur deux heures de, de faire une petite erreur ou même une faute d'orthographe, comme tu veux. Et tu peux aussi proposer des idées de vidéos. C'est-à-dire si tu ne trouves pas exactement ce que tu veux sur la chaîne, bah, tu proposes des... Des, des vidéos, carrément tu me mets le en lien, si tu peux, dans le dans le commentaire, le, le sujet, peut-être un, un sujet type Bac que tu voudrais que je fasse, ou un exercice que tu as eu en cours, ou peu importe. voilà Et tu peux, pour finir, aussi aller voir les playlists. C'est-à-dire que si tu veux enchaîner cet exercice, euh, si tu es en train de faire ton, tes révisions pour le Bac, par exemple, tu peux enchaîner sur un exercice, donc, soit du qui traite à peu près de, peu près de la même chose, soit euh, éventuellement d'autres chapitres, la thermo, la méca, ce que tu veux. Voilà, tu trouveras normalement tout ça dans les playlists. Et pareil, si tu trouves qu'il bah, manque euh, certaines choses dans les playlists, n'hésite bah, pas à le dire en, en commentaire. Voilà. D'ici la prochaine fois, euh, moi je te dis, bosse bien et à bientôt. Ciao.